Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler téléphonie et on va parler d'un produit venant directement en exclusivité de la société Capsis, un spécialiste en téléphonie et on va parler du tout nouvel appareil le mini vision 2 le mini vision 2 un téléphone entièrement vocalisé accessible à grande touche c'est parti, je vous le présente tout de suite. On va donc faire ensemble le déballage du Mini Vision 2. On va voir ses specs. Mais avant toute chose, si vous aimez l'high tech, pensez... À vous abonner et à cliquer sur la cloche. Allez, on passe tout de suite au déballage. Dès que vous ouvrez la boîte de votre Mini Vision 2, on arrive sur les notices, complètement bien sûr en français, puisque la société Capsi est une société française. On va continuer donc le déballage de ce téléphone portable, le Mini Vision 2 et on va tout de suite s'apercevoir une chose très agréable c'est son clavier ce mini vision 2 possède un clavier de très grande touche très bien espacé avec de gros chiffres et des repères partout sur le clavier alors ces repères vont être vraiment appréciés par les personnes aveugles les personnes malvoyantes et les seniors car les téléphones portables aujourd'hui tactiles n'ont pas de clavier physique et le mini vision 2 vous propose un vrai clavier physique avec un écran LCD. Alors à l'arrière on va trouver différentes petites choses très intéressantes. Un petit haut-parleur et on va trouver un petit bouton pour lancer des SOS au cas où si vous rencontrez des problèmes. Et le petit appareil photo de 2 millions de pixels. Ensuite si on continue le déballage on va voir que dans la boîte il y a du monde. On va trouver donc la prise murale pour le rechargement de notre Mini Vision 2. Sera livré avec notre Mini Vision 2 un casque audio avec un micro intégré. Et sous l'appareil, on va retrouver donc le port et le port jack. Bien sûr, il n'a pas disparu. On va ensuite retrouver ici un socle de recharge où le Mini Vision 2 va reposer et se recharger tranquillement. Alors, côté accessibilité, je trouve ce socle très bien fait puisque on a certaines personnes qui ont du mal à intégrer des câbles dans les téléphones et grâce à ce socle, on pourra recharger notre téléphone sans problème. En parlant de rechargement, on aura donc une batterie de 1600 mAh. Ensuite, on aura le câble de recharge. Ce câble sera un câble micro USB vers USB A. Alors le package est vraiment très bien fourni puisque avec votre Mini Vision 2, vous allez avoir une coque en silicone de protection et franchement cette coque protège parfaitement bien le côté, les côtés de votre Mini Vision 2. L'arrière, le dos est parfaitement bien protégé. On va tout de suite maintenant mettre la batterie, le mettre en fonctionnement et voir qu'est-ce que peut vous apporter ce MiniVision 2 avec toutes ses spécificités. Alors, on va parler des dimensions. On va être sur un téléphone de 125 sur 130 pour 60 mm d'épaisseur. Côté poids, on est sur un téléphone de 103 grammes. Alors, l'écran est un écran de 2,31 pouces QVGA, 240 par 320 pixels. Ce petit Mini Vision 2 est équipé d'un processeur Dual-Core Cortex A7 cadencé à 1,3 GHz. En mémoire flash, vous aurez donc 4 Go de mémoire interne et 512 Mo de mémoire PAM. Juste dessous, vous aurez donc un port micro SD et vous allez pouvoir rentrer une carte jusqu'à 32 Go de mémoire interne supplémentaire. En connectivité cellulaire, vous aurez donc du 4G, du 3G et de la 2G. En connexion sans fil, vous allez avoir du Wi-Fi et du Bluetooth. Alors, le format de la carte SIM, ce sera donc de la nano SIM. Alors, en autonomie, avec ce Mini Vision, vous aurez donc 200 heures d'autonomie en veille et 7 heures d'autonomie en voix. Avec ce Mini Vision 2, vous aurez donc la radio FM avec son casque audio. D'ailleurs, le casque audio est livré avec un micro intégré sur ce casque c'est un casque filaire à l'arrière par rapport à l'appareil photo on a un appareil photo de 2 millions de pixels avec un flash led comment insérer la batterie dans notre mini vision 2 en contrebas à droite vous avez un petit renfoncement vous glissez votre ongle et vous tirez l'arrière du mini vision 2 vous allez donc pouvoir insérer votre carte sim et votre batterie c'est d'ailleurs ici que vous allez pouvoir donc mettre votre carte sim et votre carte micro sd de 32 Go supplémentaires côté batterie en bas à droite vous avez les petits plots on voit les petits plots de notre batterie ici donc notre batterie va se glisser vers le bas et rentrer à fleur de notre Mini Vision 2. Pour refermer le Mini Vision 2, c'est tout simple, on appuie fort derrière. Explication du pavé numérique de notre Mini Vision 2. Si on part de la droite, on a donc le bouton marche arrêt, le joystick central au milieu, le bouton décroché à gauche, et tous ces boutons ont, par exemple ici sur le bouton marche arrêt, une barre horizontale, et sur le bouton décrocher, une barre verticale. Alors, au niveau du toucher, on a de très bons repères tactiles et ça, c'est vraiment très sympa. Allumons pour la première fois notre Mini Vision 2 ensemble. Il vibre. Il s'allume. Et voilà donc le premier allumage du Mini Vision 2. Pour la gestion du Mini Vision 2, on va se servir des boutons qui sont complètement en haut, à droite et à gauche. Le premier bouton en haut, à droite, au-dessus du bouton marche-arrêt et le bouton accueil. Pour entrer dans les menus, on va faire flèche droite par exemple. Réglage du volume général 15 sur 15, général 14 sur 15, général. 13 sur 15, 12 sur... Écran d'accueil, 1 h 2 Le joystick, au bas, nous fait rentrer dans les différentes fonctions de l'appareil. Ici, on est sur téléphone. Contact, message, alarme, agenda, appareil photo, galerie, radio FM, détecteur de lumière, détecteur de couleur, détecteur de billets, calculette. Téléphone, ne, lampe, torche, météo, SOS, où suis-je On a donc une fonction « Où suis-je » pour se repérer. Par exemple, il vous dira l'endroit où vous trouvez. Paramètres, paramètres. Alors, si on rentre dans les paramètres. Paramètres, affichage, vocalisation. Alors, on peut donc régler la luminosité. Veille. Police de caractère. Taille du texte. Texte en gras, non coché. Couleur de texte et d'arrière-plan. Jaune sur bleu, non coché. Bleu sur jaune, coché noir sur blanc, non coché. Couleur de texte et d'arrière-plan. Blanc sur noir, non coché. Couleur de texte et d'arrière-plan. Vitesse de défilement du texte. Délai de défilement du texte, mode d'affichage, écran éteint, non coché. Voilà, comme vous avez pu vous apercevoir au premier allumage, le Minivision 2 est vocalisé. On revient un petit coup en arrière. Paramètres, affichage, vocalisation. Donc pour revenir en arrière, c'est le bouton complètement en haut à droite. Affichage, vocalisation, vocalisation, vocalisateur d'écran, coché, voix premium, Cocher. Vitesse de la parole. Annonce au réveil. Écho pendant la saisie. Indiquer la position dans la liste. Non cocher. Indiquer la position dans la liste. Cocher. Jouer un son lorsque la caméra ou la LED est allumée. Cocher. 7 sur 7. vocalises Bluetooth. 3 sur 9. Wi-Fi. 4 sur 9. Sécurité. 5 sur 9. Langue. 6 sur 9. Clavier, 7 sur 9. Dateur, 8 sur 9. À propos du téléphone, 9 sur 9. On va donc tout de suite le connecter au Wi-Fi, puisque ce téléphone est équipé de reconnaissance vocale. Et c'est là l'un de ses gros avantages. Si vous voulez par exemple appeler ou créer des messages, vous allez pouvoir utiliser le vocal. On va tout de suite le connecter au Wi-Fi. Wi-Fi, 4 sur 9. Wi-Fi, Wi-Fi. Non coché, 1 sur 1, Wi-Fi, coché, Wi-Fi non connecté, 1 sur 1, aucun Wi-Fi connecté, réseau connu, 3 sur 4, recherchez les réseaux, 4 sur 4, recherchez les réseaux, 4 sur 4. On va rechercher les réseaux. Recherche web, Livebox 46C4AXT, PSK, Livebox 46C4, PSK, niveau, zone de modification, entrer le mot de passe Wi-Fi. Et on va rentrer le mot de passe, et ceci avec notre, avec notre clavier à grand caractère, espacé, c'est vraiment idéal. P, Q, R, S, 7. Alors, lorsque vous allez taper du texte, et lorsque vous voulez donc mettre des majuscules, ou des chiffres ou tout autre, vous allez appuyer sur la touche étoile à la gauche du zéro. Minuscule, majuscule, numérique, minuscule, majuscule. Une fois que vous avez terminé de taper votre clé Wi-Fi, vous tapez sur le bouton OK au centre du joystick, ce qui devrait valider votre saisie. Paramètres, Livebox 46C4 connecté, 1 sur 1. Et vous devez avoir le message Livebox connecté. Je reviens donc en arrière sur mon écran d'accueil. Paramètres 19 sur 19. Écran d'accueil 13h29. Réglage du volume. Donc il s'est mis instantanément à l'heure normale. Si vous voulez régler le volume, vous partez sur la flèche droite. régler les sonneries. 6 sur 7. Vous pouvez mettre une alarme. Échanger 3 3. les sonneries. Écran 13h30. Je peux faire un appui long sur le bouton OK, donc sur le joystick central, et lui demander, lui poser des questions. En faisant donc un appui long sur le joystick central, vous lancez la reconnaissance vocale. Parlez après le bip. Où suis-je « Localisation en cours, veuillez patienter. 1 sur 1. Contact. 2 sur 19. » On va par exemple créer un contact. « Mes contacts. Appuyez sur « Menu » pour ajouter un nouveau contact. 1 sur 1. » Donc le bouton « Menu » se trouve complètement en haut à gauche. « Menu contact. Nouveau contact. Importer. 2 sur « Exporté au format VCF. 3 sur « Supprimer tous les contacts. 4... » Nouveau contact, 1 sur 4. Mes contacts. Nouveau contact. Prénom, nom de famille. Vie. Prénom, vide. 1 sur 6. Zone de modification, vide. On peut donc parler après le bip. Christophe. Christophe. Numéro, vide. 3 sur 6. On va taper son numéro. 06 33 33 33 11 06 33 33 33 11 Une fois que vous avez créé votre contact, vous, vous allez sur le bouton retour arrière. Le contact a été créé avec succès 1 sur 1. Et vous avez votre premier contact de fait. Message 3 sur 19. On va faire un message vocal. On va aller sur le menu. menu message. Nouveau message. Sur le bouton menu se trouve complètement en haut à gauche. Supprimer tous les messages. Sur sur on va faire un nouveau message. On va aller chercher dans la liste des contacts. contacts. Christophe, Et on prend sur Christophe. Texte. Entrez le message texte, je vais faire un appui long sur le bouton OK et je vais lancer mon, et je vais lancer mon message. Bonjour, je suis actuellement dans l'association. Pourras-tu venir me chercher à 17h comme prévu J'attends de tes nouvelles. Merci beaucoup. Bonjour, je suis actuellement dans l'association. Pourras-tu venir me chercher à 17h comme prévu J'attends de tes nouvelles. Merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes prêt à envoyer votre message, vous faites le bouton menu. Menu de modification, 1 sur 7. Et vous êtes prêt à envoyer. Voilà donc pour la présentation du tout nouveau téléphone mobile pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyant, non-voyant. Pour les seniors, par rapport à son clavier, ce téléphone est très très très bien, il est très léger. Avec sa reconnaissance vocale, alors attention la reconnaissance vocale, il faudra être connecté à la 4G, 3G ou au Wi-Fi. C'est un téléphone très simple. Alors surtout, abonnez-vous puisque je vais faire une démonstration bientôt sur la reconnaissance des couleurs, du texte, des billets de banque, etc. Avec ce Mini Vision 2. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous